Ah donc c'est le boss ou... c'est le rayon laser. Ouais mais le... en mode facile, ouais, juste pour va, voir oui. si on y arrive quand même. Donc là si on n'arrive pas c'est la, si la honte. Ah non si, il fait quand même des trucs au sort. Ah oui je fais des dégâts avec mes sorts, moi il y a... Clairement on n'est pas dans le même niveau de difficulté. Eh vas-y Morak. Ah, c'est parce poulou. que je pense qu'on est trois. Oui, c'est oui pas dedans, hein, dégueulasse. Oui bah, c'est dingue ça. Les flèches d'Anaïs arrivent à faire mal. Quoi Bon, ça va pour l'instant. On tient le bon non, En même temps, c'était toujours la partie facile ici. Donc, euh, ouais, ça commence à C'est pas facile là. Alors, honteusement facile. Mais dis pas ça trop vite. Mais hein. en même temps, mes sorts font mal donc. Euh... Regarde-moi ça! Regarde-moi ça this ce nettoyage! You, amateur, you par contre, il est très très long! Parce que. Like Regarde-moi ça! Bam, bam, bam, bam, bam. Voilà, il reste plus que lui! Ah! Ça, par contre, en mode normal, ça va bien nous faire. Euh... Oh! Ah, ah! Qui c'est qui disait que c'était trop fait? Je me regardais pas. Il est où Je l'ai vu. Ah, je suis mort. Ah Et tu oh sais qu'il disait qu'en qu facile c'était honteusement facile ou je sais plus quoi. Bah, C'est honteusement facile. C'est quoi qui nous tue en fait Ah Je crois que l'épée m'a pris en grippe. Hein. Aïe. Ah putain les bouboules. On lance son pouvoir déjà. Ah, t'as réussi à avoir ah, une, une est potion non, non. C'est vrai Qui, est... Qui a eu réussi à avoir ça Ouf Quoi, il refuse de mourir Ah, ah. wouhou Le bouton central de ma souris clignote. Oui, le bouton central de de souris. alors maintenant je quitte, je fais lancer partie, Pourquoi campagne ah normal Il manque encore quelqu'un. Ah non. <coughs> Seb, t'es prêt ou pas nope. Alors il faut regarder mais apparemment c'est les 20 premiers niveaux qui sont rentables, après souvent on meurt trop vite donc... Euh... Il y a une couronne en bas à droite, moi je dis ça. Mmh. Shiny. Il y a un coffre en bas à droite, moi je dis ça. Poulet il y a au un poulet qui demande qu'elle est transformée. C'est moi Nice ou t'étais en train de tirer sur le poulet Non je tirais sur les pots à côté du poulet. Oh, oui, hein ça, oui. En fait c'est ce qui est le plus proche, on va dire, de, du jeu, presque du jeu d'origine. Ou euh, t'avais plusieurs donjons. Je sais pas s'ils étaient générés de façon aléatoire, c'est une bonne question. Et t'es sur les bornes, tu pouvais jouer à 4... Euh... Oh j'ai une lance <rire> Tu viens de t'en rendre compte que maintenant ou... <rire> Bah, bah j'ai changé d'arme, ça faisait pas ça avant. Ah En plus je peux la spammer la lance. Oh. <rire> Parfait C'est cool bah, On va peut-être s'en sortir avec ça du coup. Ah oh, mais non, ils étaient... ils étaient devenus des copains Vas-y bah alors. Il hum. y a une potion qui a explosé. Par je remarque que le, le salaire des femmes est toujours plus bas même dans ce jeu. Hein. Comment ça, mon salaire est plus bas bah, C'est quand même plus tas de testostérone, plus tas de pièces d'or. Hein. bah J'ai 4600, ça va. Pourquoi tu... Non, mais je parlais des personnages. <rire> bah, par contre, les neurones, ils ont pas été équitablement nisses. <rire> Comment Non rien. Les, les jambons ils coûtent vraiment trop cher. Yon yon yon yon Tu l'aimes ta nouvelle <rire> arme. Ah ouais Une couronne <rire> Les risques qu'elle prend. <rire> pour sauver ses collègues c'est zéro mais alors pour sauver des, des, des babioles magiques... Eh hey, hein, j'ai euh... pris un tir pour ah, toi. Te... <rire> Bah. bah alors? Oui, l'elf est à bout de force. C'est un détail. C'est un détail. Il me faudrait un poulet. Non wow. Ah, est-ce que que le bouclier. Euh, dites moi qui c'est qui doit avoir du... qui c'est qui doit économiser de l'argent là pour s'acheter des trucs Moi il me faut 100 000 100 000 <rire> C'est pas des économies qu'il te faut toi c'est... <rire> c'est un peu elle hein qui Surprise. Il oui, est... Surprise oh, oh, <rire> bah Oups <t> Oh <'en> pauvre <rire> petite <poulets>. dinde <rire> Chaque son tour <rire> Surtout que, que quand c'est l'elfe qui envoie des flèches dessus normalement ça devrait pas gâcher la nourriture à ce point là par contre, cette fois c'est une tiré lance. Ah, non, non, cette fois c'est pas toi qui l'a fait. Je regardais pas où je tirais en fait. T'inquiète pas. Pour une fois. <rire> le jour. <c> <rire> pas donc ça veut dire que la prochaine fois j'ai le droit de dire que c'est Anaïs qui l'a fait, même <rire> si c'était moi. C'est ça De son... toute <rire> façon, regarde pas. Ouais, <rire> c'est ça, Déjà, de toute façon, elle regarde pas, donc elle sera d'accord. Et puis tout nous paraîtra tellement logique que personne n'ira vérifier. <rire> hey je suis pas une tueuse de poulet non plus. Ah, bah non ils sont déjà morts, hein. Il manquerait plus que ça. On a dit que c'était de la dinde. Voilà, en plus. Vu la taille c'est au moins de la dinde. Minimum un chapon. La mort arrive. En haut. En haut. Tu fais quoi Florian euh... Il manque quelqu'un. C'est moi. Ah, non, bah oui c'est toi qu'on attend. que j'étais sur le. Pardon je pensais que j'étais sur une plateforme. Du coup je pensais qu'on attendait quelqu'un d'autre. Lui pas. Tu es le Ranger es jaune. Poulé. Poulé. Poulé. Attention aux poulets. Ah ben bah, voilà. Oh oh. oh, oh. Oh là cette armée de barbares fantômes, qu'est-ce que c'est beau Oui Oh aussi avec elle. On est tous affamés. <rire> surtout le barbare qu'il est deux fois plus que tout le monde. Do I have to teach you the basics of C'est vrai ça? <rire> je oh la la! Est-ce que ça a fait des poulets? La couronne! Bon. Perdu! Ah oh mais easy! Bon bah au moins on a de l'argent. Si y avait un poulet par terre! Et alors? Quelqu'un l'a pris? Bah je l'ai mangé. Ouais. Par contre j'ai l'impression qu'il tape plus large comme Non mais. Bah ils trouvaient qu'ils étaient de mon côté, eux Bon alors Oh la portée Coucou Ah oui, t'as une bonne portée, toi Oh non, oh non, oh non Ouh, I'm about to faint over here. Okay, On l'a déjà entendu, ça Ah, trésor <rire> Ah, trésor, oui... Eh, ouais, trésor. That's the power of real magic. Oui, mais ultra lente. Attention les ah <rire> C'est fourbe comme truc. <rire> c'est ultra fourbe. <rire> you are no match for me. <rire> Parce qu'en fait, quand tu meurs, le problème c'est quand tu meurs, tu perds les pièces que tu laisses au sol. -ce Et qu -ce, euh, ce qui serait oh, sympathique, c'est du coup de pouvoir. Euh... Alright, Quester, get back into it! Wow! <rire> Attention, démons qui font des bou boules en explosant! Cachez-vous derrière la... la vache qui rit, <rire> tout ira bien! Ah, mais ce petit enfoiré il fait des murs de protection! Hey! I could have eaten C'est pas moi! Zut! L'elfe va mourir! Mais non! As good as a drink. Regarde! Bon par contre il fait du pognon. Je suis un Aïe A ah, force de vouloir esquiver des boules. Y'en a un qui va mourir. Mais tuez moi sorcier Mais mais mais mais mais mais on est en train de se faire démonter, là Oui Ah, ça y est. Première mort. Bah, de toute façon, c'est bientôt va, la on fin. On va s'arrêter à la fin de ce niveau, je crois. Hein. Ouais, je <rire> pense. Sinon, on va commencer à vraiment perdre de l'argent. Ah Qu'est-ce que t'en fais de tes potions, toi Mais ben, ça. Mais pas maintenant. Ah oui, ah, mais c'est ça ça. ça, ça fait ouais. la fin. Et donc Seb, qui a fait quand même 1141 morts, <rire> alors que moi, 513. Vandalisme lucratif.